Salut salut, c'est Mister Momo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4 où on va parler hélico de reconnaissance. Alors tout d'abord je vais vous présenter mon équipement, parce que bon, j'ai tout débloqué, j'ai fait 2-3 essais plus ou moins concluants. Ma conclusion c'est qu'il faut utiliser, pour mon style de jeu en tout cas, donc les, les canons de 25 mm qui sont quand même euh, relativement efficaces. J'ai gardé les tickers euh, classiques qu'on trouve dans BF3, qui sont pas mal aussi. Les... En contre-mesure j'ai gardé les lèvres infrarouges puisque c'est pour moi le... le plus efficace et en upgrade je suis resté sur le gyro stabiliseur qui permet donc d'éviter de... de perdre trop facilement le contrôle lorsqu'on est touché ce qui m'a sauvé les fesses je pense plusieurs fois le reste étant utile mais beaucoup moins pour moi voilà voilà donc je vous propose maintenant de passer au jeu donc pour commencer on va parler du combat aérien donc personnellement j'adopte une approche la plus furtive entre guillemets possible c'est-à-dire éviter de loquer de trop loin au missile ça indique à l'ennemi qui a un danger donc euh, moins il le sait mieux c'est pour vous après comme vous pouvez le voir euh, j'essaye de lui faire lancer ses leurs avant de tirer pour, parce qu'on a que deux missiles chargés qui mettent beaucoup de temps à revenir, donc pour éviter de gaspiller j'essaye voilà donc de... avec le stress hein, du lock faire lâcher les leurs aux ennemis bon sachant que je ne suis pas forcément le seul à les attaquer il y a la DCA mobile la DCA fix, les DCA fixe, les stingers et autres missiles antiaériens qui peuvent aider pas mal après donc voilà là il y a d'autres phases où c'est un peu plus compliqué où je me retrouve avec un hélicoptère j'avais pas de missiles en stock j'avais que le canon donc là c'est du combat aérien un peu plus intense après donc là je déconseille de faire des attaques de front comme je viens de faire c'est très dangereux parce qu'on peut se faire tuer sans que le véhicule soit, soit détruit Sachant que si on met des passagers, ils risquent d'en prendre pas mal aussi dans la tête, donc c'est un peu de, de, dommage pour eux. Voilà. Après, donc, euh, à partir du moment où je ne sais pas si l'ennemi a lâché ses leurs, j'attends euh, le maximum. En général, à moins de 100 mètres, même s'il lâche ses leurs, les missiles touchent. D'après ce que j'ai pu constater. Bon, ça permet de, de, de. Voilà. De plus trop se poser la question. Là par exemple, j'arrive. Donc sans les missiles, je bascule sur les missiles, je vois que les leurs, ils venaient de les lâcher Donc là c'est bon, j'y vais, je me lance les deux missiles et les véhicule véhicules détruits Le tir au canon c'était pour le plaisir Donc après au niveau de l'attaque au sol Donc le canon fait, comme vous allez pouvoir le voir, des dégâts quand même assez, euh, assez conséquents Par contre voilà, je vous conseille de les économiser parce que c'est des salves de 30 euh, qui sont quand même non, non, assez bateau, vite tirés de, si vous laissez le, le bouton foncé là, donc mec. Euh, je vous conseille d'aller euh, un peu à l'économie parce que c'est pareil les temps euh, sur BF4 de, de retour des munitions sont assez longs ils ont fait ce système là, moi je trouve quand même pas trop mal c'est vrai que ça évite que les véhicules soient un peu euh, « cheatés entre guillemets parce que l'hélico qui peut mitrailler en permanence ça fait euh, un peu mal là où je trouve par contre les échos de reconnaissance sont légers c'est au niveau des missiles c'est clair et net, deux missiles qui mettent un cadavre à revenir c'est un peu léger il faut pas qu'il y ait trois hélicos qui vous attaquent un peu de temps, moi en général ça n'arrive pas hein, parce qu'il y a que de deux par map mais voilà donc c'est euh, à gérer, il faut prendre ça en compte euh, dans tous les combats c'est clair et net sinon c'est un coup euh, à avoir de gros problèmes alors personnellement quand je me rends compte que j'ai plus de missiles, plus que mon canon j'ai plus rien pour euh, l'alimenter je vais faire un petit tour euh, au frais non, et euh, avant de rattaquer euh, une petite phase d'action donc par contre voilà, les bateaux d'attaque, ça c'est quelque chose dont il faut se méfier comme la peste parce que premièrement ils peuvent avoir deux mitrailleurs à l'arrière plus donc le, le, leur canon qui fait des dégâts monstrueux Donc je vous conseille, comme je viens de le faire, d'attaquer l'arrière pour éliminer déjà les mitrailleurs et après d'essayer de, de faire en sorte qu'ils ne vous tirent pas dessus au maximum ça devient très compliqué Par rapport donc à l'attaque au sol Dernier truc, il faut pas oublier que c'est parce que vous êtes concentré sur une cible au sol qu'il n'y a pas d'hélico autour. Donc toujours essayer de garder à l'esprit, enfin euh, de savoir quand les hélico ont été détruits, quand c'est qu'ils peuvent réapparaître. Voilà. De toute façon, on a, là, sur, cette, sur ce passage-là, on se rend compte qu'on peut enchaîner très vite l'un et l'autre et ça devient devenir très compliqué. Là, je ne savais pas si y avait lâché ses l'heure, donc euh, je ne savais pas s'il y avait des l'heure déjà. Donc j'ai lâché, là c'est vraiment tardif le largage de missiles. Donc là c'est passé. Je sais pas trop comment parce que le lock était en train de partir. Donc voilà, je vous conseille quand même de les tirer un peu avant, c'est quand même plus sûr. Mais voilà, si vous voulez les tirer quand l'hélico est en face de vous, il ne faut pas les éviter. Voilà. Donc là après, j'enchaîne sur quelques kills. Euh, ça fait toujours plaisir de faire un, des petits, petits dégâts comme ça. Oh quand elle tire Avec les petits commentaires euh, de notre ami El Gunner euh, derrière. Parce que donc, là j'ai pas capturé avec Fraps, donc j'ai pas ma voix sur ces vidéos. Je vais quand même laisser celle de, de El Gunner, C'était assez marrant donc là c'était euh, j'ai essayé de eh, classe, en fait, quand je suis avec toi je gagne les... <rire> de dégager, donc, les le des dégager donc toit euh, pour les copains je monte sur les toits. et donc là voilà là c'est une phase de team play elle même même maintenant qu'il monte sur le toit donc moi je vais essayer de l'apporter mon soutien là je vole un kill avec le oh, lui, il a dernier euh, au but du canon et là on a du monde sur le toit là, il dit qu'il y a du monde sur le toit Merci chef! Et il me remercie parce que j'ai fait euh, un petit kill qui a peut-être pu lui sauver les fesses, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient bordel. Ouais. Donc voilà, là il y a d'autres blocs, il enfin, bon, faut voir que un hélico est très vulnérable, surtout oui, ceux-là qui as sont assez peu savoir. résistants, sachant qu'il y a les autres hélicos, Les avions c'est une vraie plaie, parce qu'ils vont très vite et ils font des dégâts assez conséquents, on ne le les voit pas forcément arriver mais, mais on ne peut pas, pas faire grand chose contre non plus. Enfin, en tout cas, à mon c est c est niveau, euh, j'essaie je de les éviter, de faire en sorte qu'ils Mais il y a aussi je donc euh, tout ce qui est euh, Stinger, igla. et ça, ça peut faire de très très très gros dégâts, sans parler des, bon, des RPG, <rire> toujours euh, le petit plastique qui vient les boules. <rire> C'est un petit passage que j'ai accéléré <rire> x2, parce que c'était inintéressant. Mais donc par rapport aux igla et Stinger, je vous déconseille de vous voler trop longtemps à basse altitude sur un endroit où il y a beaucoup d'ennemis. Parce que ça peut très vite de finir très mal. En fait euh, il faut savoir que voilà, comme je vous l'expliquais, en bon. dessous de 100 mètres, euh, les locks, enfin euh, les leurs ne servent plus apparemment, d'après ce que j'ai pu y a un... Stipeur, là, mec. À droite. Donc là on était deux dans l'hélicoptère, donc communication pour essayer de ne pas trop l'exposer, de le mettre là où il veut, on pour, euh, pour euh, qu'il puisse tirer lui aussi. Normalement, euh, vous le verrez, sur ce passage là, il y, y a un moment où je fais des assists, donc c'est-à-dire que c'est lui qui a tué les, en les ennemis. Passage. Donc c'est voilà, après il faut savoir que par rapport aux passagers des hélicos de reconnaissance, ouais. un truc qui est, euh, qui est très intéressant, c'est hormis les réparations qu'ils peuvent apporter, c'est le soutien, donc là par un, même de la suppression sur des snipers ou de trucs comme ça, ça peut être très, très utile. Mais si en plus vos copains prennent des Igla ou stinger, vous devenez une machine de guerre sur cette partie-là avec donc, El Gunner, ils montaient avec moi avec l'outil de réparation et le stinger. On s'est fait plaisir à un point inimaginable, c'était, euh... enfin, voilà, bon après je sais si on a gagné cette partie en plus Donc c'était, euh... ouais, c'était, euh... on a apporté un soutien, donc, donc on a essayé de nettoyer les airs ouais. et les toits Et notre équipe a pu, donc euh... du coup ouais, arriver ouais. à faire un... il y a plein de monde autour de moi, dont un hélico n'est au-dessus de ma gueule Voilà, au-dessus de ma gueule D'où l'un passage, je me dis qu'il y a un hélico, sure. j'ai pas pu le sauver, mais parce que l'hélico était caché en, entre les bâtiments Je suis quand même allé le chercher, bon, ça n'a pas été hyper utile non plus, je vous rassure de suite puisque il y a eu un petit souci de, de collision avec un copain voilà. et Pikachu donc euh, le pilote de l'hélicoptère, c'était son emblème de ce monsieur là qui nous avait euh, en un? un peu euh, Attends, là, bon, embêté au long de la partie Attends. mais là voilà ce que je vous dis tout à l'heure El Ostiger qui l'a immobilisé et de là moi j'ai rien à faire deux voilà, tués. deux ennemis tués, c'était très joli, c'était parfait. Donc là il y a du monde sur le toit, on va essayer de faire un petit peu de ménage. Euh, elle passe dans l'axe. Donc là je vais y faire plaisir. Ouais, ouais. Il me demande de, de l'aligner. À la classe J'en J'ai ai un peu galéré parce que bon je suis pas un expert en maniement d'hélicoptère non plus. Là maintenant tout droit. <rire> voilà donc il faisait un peu le, le copilote. Voilà. Après donc autre chose, il faut savoir que bon, hormis les <rire> non, non, tout ce qui est outils, outils anti-aériens, euh, les ennemis peuvent vous tuer à travers le, le, le pare-brise entre guillemets de votre hélicoptère, donc il faut faire extrêmement attention, ça. moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire dégagner par des snipers, sniper ça si fout okay. un peu les boules. Euh bon. Enfin, je sais pas tous les tous les snipers qui peuvent le faire non plus, hein, mais ça il y en a pas mal quand même qui sont pas trop mauvais et qui se privent pas de vous mettre une balle si vous restez trop longtemps au même endroit et trop exposé. Donc à faire attention à ça aussi. Après euh... bon les autres armes ce sont quand même moins euh... oui, on a plus non plus. moins dangereuses entre guillemets, bon, il enfin, faut quand même faire attention mais vous allez prendre des dégâts avant. enfin vous avez moins de chance de mourir, mais un sniper ça pardonne pas. Des DMR, comment euh, c'est bon, la même chose donc là par contre, ouais donc c'est voilà Elgunner hein? ah, qui tue tout le monde. Moi je suis pour le plaisir euh, au canon, <rire> l'hélicoptère qui histoire qu'il explose en air. C'était une petite phase sympathique. Hein? Bon, là il dit con, euh, on a pas besoin de s'en occuper. Et la Dans le... Non je l'ai pas eu, c'est bon pour l'avoir la mitrailleuse. Il va sauter, voilà. Il va sauter et être accueilli par les Il copains sautait. à l'atterrissage, donc euh, bon. J'ai tiré pour le plaisir. <rire> Mais voilà, faut pas oublier que c'est un, un jeu si qui est, est axé sur le, le team play, et qui, voilà, donc faut, faut voir, faut essayer d'avoir une vue ensemble. Euh, et de la jouer au maximum sur la coop. Là c'était ouais. de, de l'oblitération sur cette partie là. A... C'est pas vraiment facile d'être toujours sur la bombe parce que c'est pas forcément de là que vient le plus gros danger. Escorter ah, une voilà. bombe en hélicoptère c'est pas facile du tout. Donc euh, voilà, nous on avait opté pour euh, Pour de la, ouais. de, du soutien par l'élimination sur tout ce qui pouvait euh, voler. On n'était pas les seuls. Hein. Mais voilà, parce que là par exemple on était pris en chasse par un autre et hélico Mais, Mais pas dans son axe Voilà, donc après par rapport au, donc au, à l'exposition des passagers, là il est tout seul à ta droite, à ta Donc droite. ce que j'ai dit au casque c'est qu'en fait il y avait de l'autre place de libre et qu'il fallait juste qu'il appuie sur la touche pour changer de place Et ce, voilà, parce que moi je peux pouvais pas forcément toujours me décaler de manière à, à le protéger Après bon par contre quand il, y a, il y a quand il y a deux passagers, un de chaque côté, là au bout d'un moment on perd des choix le copain que vous préférez ou le plus utile vous le gardez en vie. Alors <rire> je déconne mais bon c'est vrai que c'est. faut en de toi, en de toi, en de la en mesure en du toi. possible d'essayer de... Bon, de les protéger. Là par exemple c'est très mal parti ouais, ce je... combat. Le Ledicoan n'était pas spoté, je ne savais pas où il était. Euh, j'ai pas forcément toujours eu là. les bonnes réactions. J'ai essayé de partir, de m'arrêter, hop, de repartir de mais j'ai toujours pas réussi à le trouver. Donc c'était euh, vraiment dur, dur, dur. Et on était parti pour se faire avoir. Malgré ces réparations, je pense qu'on n'a pas tenu beaucoup plus longtemps. Et heureusement, des copains l'ont eu. Et on a été très très soulagés. D'où le petit. Donc celui-là, bon, il est tombé tout seul. Donc voilà, après. Euh... Dans tous les cas, c'est un forgeant qu'on ne met forgeron. Je ne pas de secret, il hein, faut, euh, faut prendre ça. Bon, au début, j'en ai, ai chié, je vais être honnête. Ça n'a pas toujours été facile. Après, bon, j'avais déjà piloté sur Xbox, sur le BF3 avant de le prendre sur PC, donc bon, je connaissais globalement comment ah, ça marchait, bon. les différents comportements des différents hélicos, leurs différentes caractéristiques aussi, donc il euh, faut savoir que les hélicoptères de reconnaissance sont très légers, très maniables, assez rapides, pas très lourdement armés, mais c'est le pilote qui a les armes, donc ça permet de gérer les mouvements et en les position, tirs, cher. ce qui est quand même pas mal. Un hélico de transport de troupes, euh, c'est plus lourd. Plus, blind... enfin, plus résistant certes, mais bon, c'est des mitrailleurs sur les côtés, il faut que le, que le mitrailleur voit les mêmes là, euh... le droite, si prioritaires toi. que vous, ce qui n'est pas toujours facile, bon, sauf si vous êtes au casque bien sûr, là, où si tu fais vos copains, il n'y a pas de soucis. <rire> voilà Donc bon, après c'est des question de choix. Après les hélicos d'attaque sont... font très mal, ils sont très lourds de armés, ils sont quand même un peu moins maniables, un peu moins rapides, et moi je les trouve un peu moins fun du coup. Ils ne sont pas aussi agiles. Après, c'est sûr que bon, un hélico d'attaque ça fait mal. C'est conçu pour ça. Il n'y a pas à tortiller. Je suis obligé de dégager. C'est dégagé. Donc, on va finir sur ce petit gameplay. Où on aura quand même fait une très très bonne partie. Hein, c'est. Même si on en a appris euh, pas mal, on a toujours réussi à s'en sortir, je sais pas comment, parce que je vous savez que là, les l'hélico en face qui se répare, ça partait pas très bien. Surtout quand il arrive, il arrive toujours se semaine derrière moi, genre j'essaie de partir dans les, dans les immeubles et tout, mais bon. Après c'est pareil, il y a toujours d'autres menaces, le hein, faut pas le se leurrer. Donc il y avait quand même ouais, Elgener qui était en, en train d'essayer de le loquer et de l'occuper, mais bon. A droite, à droite <rire> le à droite à droite, alors qu'il est à gauche, c'était pas mal aussi. Je suis mort, il m'a touché. Donc là, quand euh, le réparateur se fait tuer, qu'on n'arrive pas à avoir l'hélico en face, c'est plus aussi facile. Surtout quand on n'arrive pas à le loquer. L'hélicoptère endommagé, il faut savoir que suivant là où il est touché, il n'a pas les mêmes réactions. Si vous allez retour toucher, c'est je crois le pire. Heureusement que je suis là c'est le pire parce que vous pouvez plus euh, le diriger correctement, il part un peu dans tous les sens, c'est assez atroce. Après les autres dégâts normalement c'est euh, ça joue plus sur la pour tout à l'heure j'avais pas le loquer parce que justement là écoute un donc euh, il a le ré... on non, peut plus aussi bien il le, est posé le bâtiment, là, tu là vois? par exemple. Il est mort. Là par exemple voilà. Je suis quand même euh, allé vérifier. Dans là, mec. Et là ça montre l'intérêt de la touche A. Origine sur euh, le clavier euh, sur PC, sur le spotter les ennemis, là, sur le, ça sert à tout le monde. C'est à dire là. que, à partir du moment où l'ennemi est spoté, tout le monde sait où il est. Je à vois. partir du moment où on considère que les, les copains regardent la mini-map. donc ça permet donc de vous déjà de mieux savoir les, où est l'ennemi. parce que Si c'était le cas au dernier moment, euh, vous pouvez le voir bouger plus facilement. Il a pris, parce que, bon, c'est vrai que sur le BF4 qui est très détaillé, c'est pas toujours facile de bien repérer les ennemis. Le en face Et si en de toi, plus, en face de toi, là, plus là, voilà, si jamais okay. de, vous n'allez pas à la voir, faut savoir que les copains seront sauront où il est et pourront peut-être d'abord. Euh, après bon, voilà, ceux qui jouent le kill à tout prix, ouais, qui en face, se, en face se sur disent le pour que c'est un coup à perdre des kills, faire voler des kills ou quoi que ce soit, moi je suis pas d'accord, ouais. parce que je considère que moi ça m'arrive tout le temps, enfin tout le temps, ça m'arrive très souvent de spotter les ennemis, de les tuer, donc le spot ne sert pas forcément à grand chose, mais c'est juste au cas où, voilà. Donc sur ce je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao